We right money. Par rapport à l'audit, oui, catégoriquement, on doit auditer euh, la dette, toute la dette non remboursée, mais on, en réalité, on ne doit pas auditer que la dette. Toute l'économie tunisienne doit être auditée. La position, elle est claire. On est pour un gel de la dette, immédiat, dans le plus bref délai, parce que c'est une urgence économique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et en parallèle, on est pour un audit, un audit profond qui remonte à l'ère bourguible, et qui Bourguib, retoucherait même euh, les dettes contractées par Sepsi, sachant qu'il n'y avait pas de parlement sous l'ère Sepsi et donc les dettes sont illégales. L'audit, effectivement, le est non seulement favorable à l'audit, mais favorable à l'inscription d'un audit régulier dans la Constitution audit des comptes, audit de la dette bien entendu en remontant à toutes les années de la dictature de Ben Ali. Qu'on soutient, la campagne lancée sur euh, l'audit de la dette, sur la question de l'aide odieuse. Pour ce qui est de l'audit, c'est une question qui nous paraît très importante et tout à fait légitime de poser la question. Et le PDP sera pour effectuer un audit, effectivement de la dette extérieure contractée sous Ben Ali. Ce pays s'est endetté par un dictateur de façon odieuse, ça a été dit, et expertisons tout cela, voyons un peu de, de, de quoi il s'agit au juste, et effectivement au minimum à moratoire, nous, nous sommes tout à fait favorables à cela. Euh, on va dire la, la dette tunisienne et concernant l'audit. Donc on est pour un audit.